Il faut aller au niveau des yeux, au niveau des jambes, au niveau des nerfs. Tout ça pour éviter, il faut que le traitement soit Alors, trop de gras. Le traitement qu'on m'a donné, il y a quatre médicaments, celui-là, je ne le prends pas. Quand je le prends celui-là, il va. Bah écoutez, euh, donc moi j'ai répondu à l'invitation de Saint-Martin Santé euh, pour euh, faire un petit exposé concernant un sujet de santé publique et le diabète qui intéresse euh, à. Presque 10% de la population, hein, ce qui est énorme. Euh, le but de l'exposé d'aujourd'hui que je viens de faire, ce sera vraiment un séminaire, ce sera trop, euh, trop dit, mais euh, c'est surtout éduquer euh, notre population. Voilà, donc il y a des patients qui, ont, qui développent un diabète de type 1, euh, c'est 10% de la population, puisque le type 2 concerne 85%. Donc le type 1, c'est des gens qui ont euh, le pancréas euh, bah, qui veut bien fonctionner. Sauf que les cellules bêta ont été détruites par le corps. Ça s'appelle maladie auto-immune. Pour la simple raison que le corps ne reconnaît plus ces cellules-là, les, cellules les détruit. Donc, on mène une guerre contre ces cellules-là. Et ces gens-là n'ont plus d'insuline, si tu veux. Donc, ces gens-là, ils ont besoin d'insuline, mais c'est le diabète des jeunes, si tu veux. Est-ce qu'on peut lier le Il y a un lien énorme, il y a, il y a un lien. Ce n'est pas, pas le diabète qui est dans l'obésité, mais c'est en fait, en étant... En situation de surpoids, on peut déclencher un diabète. Ouais. Alors, le type 1, on va avoir des soifs intenses. En fait, des gens qui vont venir vous voir parce qu'ils boivent, ils n'arrêtent pas de boire. Euh, ils sont fatigués, ils, ils maigrissent très vite. Euh, voilà, pour ces gens-là, souvent, ils voient le médecin et puis leur glycémie est à plus de 1,26 généralement. Après, pour le type 2, ben, alors, un patient de 50 ans qui arrive, qui est en surpoids, qui, qui n'est pas bien dans les bilans, automatiquement, généralement, on va chercher cette polypathologie euh, euh, et que le diabète fera partie de ces maladies. Donc tout ce qui est cardiovasculaire et les maladies métaboliques dans le diabète. Avec le premier symptôme vous ressentez quel serait la toute du patient Généralement, les gens sont dans le déni, euh, par ici surtout, chez nous. Euh, « Oh là là, docteur, moi je veux un traitement naturel. Vous me donnez quoi L'insuline, c'est toute la vie. Docteur, vous me donnez la metformine, c'est toute la vie. » Donc les gens, ils ne sont, ils sont pas réceptifs en fait, au départ. Ils disent wow, « Waouh, non, je vais faire un effort, je vais faire un régime. » Et bien, les connaissances qu'on fait maintenant, en fait, on leur propose des mesures donc au départ. Faites attention pendant trois mois et on refait un examen dans trois mois pour avoir la somme de la glycémie de trois mois et peut-être juger si vous avez besoin d'un traitement ou pas. Ce que je vous ai expliqué, les enfants peuvent faire un diabète. Euh, ce que Je vous ai parlé, de, je vous ai parlé tout à l'heure de, des 10% de la population euh, diabétique a un diabète type 1. Ils ont, pourquoi ils ont un diabète type 1 Pour la simple raison, le pancréas sécrète l'insuline. Donc Il y a des cellules bêta dont je t'ai parlé qui gèrent les îlots des qui ne fonctionnent plus parce que ton corps t'ai parlé d'une maladie auto-immune, donc c'est ton propre corps qui va détruire les cellules et le, le pancréas devient euh, non fonctionnel. Pour la simple raison, ton corps a détruit les cellules qui devaient gérer le, le, le, le glucose, il le transforme en glucides, mais il ne le fait plus en fait. Et là, il y a un problème. Donc c'est les sujets jeunes vont faire ce genre de diabète en fait. Le type de diabète où euh, on a le pancréas qui veut fonctionner, mais finalement ton corps détruit les cellules mais il n'y a plus d'insuline. C'est le régime déjà sans sucre, déjà. L'activité physique, ouais. voilà, très important. Et euh, éviter les graisses. Voilà. Mmh. Merci, docteur. Très bien. Là, il va être préparé. Ça super. C'est marrant. C'est un peu de choses que je ne connaissais. Mmh. Hace siete años. ¿Siete años? Siete años. ¿Cómo te sientes ahora? Ahora me siento un poco mejor. Llevo mejor eh, la pastilla, eh, un poco menos de alcohol y es mejor. ¿Qué tú quieres decir para la gente? que Bueno, para la gente que son diabéticos, que se sometan al tratamiento, usen su medicamento y la comida sobre todo. La, ¿Cómo te? A veces está un poco balanceada, depende de la situación. como. Come mucho frito, mucho.? A veces. A veces. A veces. Sí. Gracias. Ok, <risa> buenas tardes. Ok. Gracias. Ça, on peut, on peut, on peut faire maladie ça, comment maladies, ça Qui en Bon, normalement, je dis que c'est une maladie pas vraiment agréable. C'est, je moi, moi, dis, dit premier bagage que vous essayez d'éviter pour pas maladie ça, c'est premièrement éviter ça au cas manger, ça au cas boire, surtout au niveau d'alcool et puis J'ai dormi tout parce que fatigue pour moi, fatigue et pas bien dormi c'est une habitant qui a fait la maladie ça et qui a kab... fait attraper la maladie ça puis vite. Que même familial, là bon, oui, moi j'ai un maman qui a un là, mais moi pas vraiment c'est parce que c'est à cause de ça. Plus que c'est la façon que j'aime travailler, j'aime manger, j'aime fonctionner. dit C'est ça qui fait et, et essayer d'éviter tout au, au niveau de l'alcool, wap le, manger, wap le, boire. L'alcool là surtout pour moi c'est limité parce que ça, est, et pas oublier, chaque, surtout si vous boire, de um, eh, vodka, tout ça, vous venir, vu, le sucre là-dedans, il faut essayer de gérer ça. Ouais, C'est conseils moins pour les gens. on même et ça. C'est comme ça, tout ça, à Bon, ben, surtout, parfois, on sentez un peu fatigué, comme normal. On sentait, surtout, tête ou carrière, tête virée, on sentait vous les tomber tout ça. C'est ça que nous avons senti. Du coup, nous allons les docteur. Mais ça, créer, ce que l'a créé au niveau des pancréas, tout, les pancréas insuffisants, pas de travail bien, tout ça, c'est ça qui nous cause ce que l'a tout. Mais pancréas, pas de travail est-ce que la descente de, Oui. Est-ce hein? que la descente bon, de, ensemble Normalement, au sentiez ou, ou, même les trembler même, carrément. Hein? C'est faible, carrément. Ouais. Parce que le sucre là le bon niveau pour lier dans son. Et... 105 et juste un petit peu plus haut. Mais depuis l'aile plus bas, là, je pensais que moi-même, depuis l'aile plus bas, dans 80, 90, je me sentais pas normal. Oui. Mais l'aile plus haut, tout, c'est presque même symptôme, l'aile plus haut avec l'aile plus bas. C'est parce que même symptôme, on doit s'en trouver, tomber, tout ça. Pas même un haut. Vraiment haut, vraiment haut. La dernière fois, allé à l'hôpital, il y 500 et puis. Ah ouais Moi, j immédiatement. Bon moi l'hôpital carrément, je fait deux semaines passées, deux semaines l'hôpital. Ah oui, ça veut dire c'est une maladie pour fait très attention à elle parce que depuis le venir, il fait un pile ravage encore. C'est une maladie qui est, Il fait premièrement bien difficulté pour eux. Moi je me dis que je me suis dit, je ne suis lui, mais je me dis, mais comment ça fait fait Et bien voilà, cette dame pourquoi c'est celui-là qui fait ça. En fait, on a conduit et puis on a 38 ans. Ouais, C'est très jeune. Ça veut dire les cas attaquaient tout le monde. Ce n'est pas qu'une question de l'âge. Ça veut dire qu'il faut juste faire attention. Non, non, il faut juste faire attention avec, avec ça nous manger, et ça nous boire, tout ça. C'est maître Ouais. Merci frère. Au sud après la COVID, les gens ont tendance à, à se relâcher. Qu'est-ce que vous pourriez dire en ce qui concerne la, le diabète Alors, je... Nous devons tous comprendre le relâchement qui prouve la population face à la COVID. Ça fait déjà deux ans, bientôt trois ans que ça dure et ça a généré chez la population du stress du ras-le-bol, de la colère, des révoltes. Qu'est-ce qu'on regarde autour de nous euh, Tout le monde est en colère, tout le monde manifeste sa colère d'une manière ou d'une autre. Ce qu'on veut dire aux personnes, c'est vrai qu'on parle de la covid mais il ne faut pas oublier les autres pathologies, les autres virus qui sont là et qu'on a mis de côté. Les cancers, les prises en charge qui sont en retard, les négligences au, su au sujet de la pathologie diabétique, les négligences par rapport euh, au poids, euh, par rapport au traitement euh, de l'hypertension artérielle. Parce que la COVID a géré du stress et le stress... Et l'ami frère, l'ami jumeau, j'ai envie de dire, de toutes les pathologies que je viens de citer euh, précédemment. Donc, j'ai envie de dire aux, aux personnes, toujours avoir cette sonnette d'alerte dans leur tête, je dois prendre soin de moi. Soin de moi physiquement, soin de moi psychologiquement. Donc je dois continuer, à, si je, je suis diabétique, à prendre mon traitement, à faire attention à ce que je mange sans, sans basculer dans l'excès, à faire une activité physique, je n'irai pas à une activité sportive, mais une activité physique, manger, bouger, et pareil pour l'attention, pareil pour le poids. On a sur notre territoire un vivier de professionnels de santé, qui sont là avec leurs moyens, mais qui sont là pour la population, pour les accompagner dans la prise en charge de leur santé, pour les rendre autonomes. Saint-Martin Santé est l'un des acteurs clés sur le territoire pour accompagner les personnes dans le multilinguisme. On n'est pas seul, on est là avec toutes les autres associations qui s'occupent des enfants, qui s'occupent des personnes âgées, qui s'occupent des adultes, qui sont dans l'insertion, peu importe. On peut se déplacer dans les entreprises et pour mettre en place des ateliers gestion du stress au travail. Alors, les ateliers euh, concernant euh, le diabète, l'hypertension et l'obésité, il y a un programme. Donc les personnes sont informées via les médias, via les réseaux sociaux, euh, via leur médecin traitant que voilà, il y a tel atelier tous les jeudis après-midi à Saint-Martin Santé de 14h30 à 15h30 ou de 14h à 15 h on va toujours préciser Instagram et tout. Que voilà, il y a euh, un atelier sur qu'est-ce que c'est que le diabète ce jeudi. Eh bien, c'était euh, euh, en créole. Le jeudi précédent, c'était en anglais. Et ainsi de suite. On va toujours préciser euh, les langues. Euh, par exemple, euh, les ateliers euh, dans le cadre du Bien vieillir avec euh, la CGSS. Les gens savent déjà que tous les lundis après-midi, et vendredis après-midi, de 16h30 à 17h30, tu as l'occasion de participer sur la plage de Galice Mais a repris les activités au. De, des infrastructures euh, que la COM nous a euh, gracieusement euh, prêtées, le lundi après-midi de 16h30 à 17h30, il y a l'activité physique pour les personnes à partir de 55 ans et plus. Le mercredi matin de 9h30 à 10 h 30 nous avons une thérapeute socio-esthéticienne qui anime des ateliers pour prendre soin de soi avec fabrication euh, de produits et ainsi de suite. Donc il y a un numéro qui est gratuit que les personnes peuvent euh, appeler sur Saint-Martin Santé pour savoir euh, quels sont les ateliers euh, qui sont là et puis ils sont orientés par les postels de santé. Alors euh, la CG avec euh, la CGSS mais ce sont toutes les personnes du territoire qui sont à la retraite, qui ont 55 ans et plus et qui sont à la retraite et qui ont un numéro de sécurité sociale. Et bien, ils peuvent venir librement. par euh, euh, diabétique ou non. Là, on ne parle pas de, de pathologie, on parle dans le cadre de bien vieillir. Si ils ont cet âge-là et ils arrivent sur Saint-Martin Santé, mais ils me disent « Madame Thibault ». C'est vrai que j'ai l'âge, mais j'ai un souci d'hypertension artérielle. Est-ce que je peux participer à vos ateliers Je demande qui vous êtes suivi, par quel médecin traitant, par quel spécialiste, et j'écris. Professionnel de santé qui en charge euh, cette personne, et c'est pareil pour les infirmières libérales qui ont leurs patients, ils peuvent orienter leurs patients afin que les patients soient autonomes dans leur prise en charge. Et nous continuons à travailler avec tout le monde puisque le patient qui a déjà l'habitude d'avoir son infirmière libérale aime garder cette assurance que de voir cette présence passer tous les matins ou tous les soirs. 2014. dans le même problème, -hmm. est-ce que vous avez vraiment un peu de à faire ça alors le petit mot que j'ai adressé à, à toutes euh, euh, ces, ces listes hein, qui sont là et au, aux têtes euh, de liste parce que je les connais plus ou moins de près euh, ou de loin et je les, je les encourage parce que nous avons besoin de femmes, nous avons besoin d'hommes pour pouvoir euh, euh, nous accompagner euh, dans le, le mieux-être de notre, de notre territoire et la, la sonnette d'alarme que je veux leur lancer dans cette situation euh, pandémique mondiale où nous sommes, et on ne sait pas quand est-ce que ça va euh, s'arrêter, je pense que c'est euh, un gros point pour montrer que si un territoire est malade, on ne peut pas avancer. Si la tête est malade, tout le corps sera malade. Et moi je suis dans, un, dans, dans, dans une image physique et psychologique, donc pensez à la santé de notre population, des enfants, des personnes âgées, mettons en place des moyens techniques, des outils, des, de, des formations, des effectifs pouvant prendre en charge notre population euh, en, en cas euh, euh, de, de voilà de cette situation pandémique. Avant, qu'est-ce qu'on a eu On a eu, On a eu euh, le chikungunya. Donc, on était dans une situation euh, euh, d'alerte. Là, on a la COVID qui ne touche pas seulement notre territoire, mais qui touche le monde entier. Pour moi, la santé, c'est primordial. Peut-être parce que c'est ma profession, ma vocation, je suis infirmière. Je pense que dans chaque liste, il y a certainement quelqu'un qui est dans le domaine médical ou paramédical, plus ou moins euh, euh, de loin ou de près. Mais euh, on doit penser à la santé de notre population et for, informer, prévenir et former des jeunes à prendre soin de sa population. On a besoin d'être soignants, d'infirmiers, on a besoin de médecins, on a besoin de pharmaciens. Ce sont des études plus ou moins courtes et longues, mais pensons à, à, à ça. Mettons en place des centres de formation pour ça. Je suis dans les deux. Parce que qui dit prévention, ça va éviter qu'on arrive à une pathologie qui va durer dans le temps. Donc je fais de la prévention pour atteindre la guérison.